Vidéo pour euh, ma troisième salve de semis de tomates, donc euh, entre autres, hein, je ne vais pas faire que des tomates euh, cette fois. Euh, J'ai encore des semis qui n'ont pas fonctionné, donc euh, bon, c'est assez varié. Hein, il y a les céleris, les ch des choux, euh, certains ont fonctionné, pas d'autres. Euh, encore des tomates qui n'ont pas fonctionné. Bon, je vais les refaire, je vais réessayer une troisième fois. Euh, donc, cela je ne les referai pas parce que j'en ai déjà un exemplaire, donc il euh, n'y a pas de problème. Ensuite, euh, je vais faire du, du, persil avec, donc, donc, du persil avec de la ciboule. Donc, j'ai vu que F1RCX faisait ça, il mélangeait les deux. Donc, je vais carrément faire une jardinière, en fait. Euh, voilà, on va voir ce que ça va donner. J'en ai déjà une dans la serre, donc bon, en attendant qu'elle pousse, euh, elle n'a pas l'air hein, de pousser très vite, donc bon, je vais continuer, mais je vais essayer de la faire pousser en intérieur celle-là. En parallèle de ça, euh, je vais euh, donc remettre en pot euh, ben, mes derniers semis là, qui ont fonctionné, donc bon, c'est assez divers, il hein. y a des choux, il y, euh, y a pas mal de choses, essentiellement des tomates quand même, poivrons, quelques-uns je crois, un ou deux. En plus de, de ce que je vous ai déjà présenté, je vais faire également donc, euh, des, semer des graines de chez Cocopelli que j'ai acheté récemment. Donc, euh, ce sont toutes des, des tomates précoces. Donc, on a donc, les Sacha Altaï, les Grégory Altaï, les Odessa. Mosvich, les glaciers, les délices d'or, les imurs prior bêta, les las et des tomates italiennes en fait qui apparemment ont la propriété de se garder jusqu'au mois de décembre. En fait. euh, voilà, elles ont la peau très dure apparemment, et elles aurait cette propriété de pouvoir vraiment se garder beaucoup plus longtemps qu'une tomate euh, ordinaire. Donc je voulais tester ça. En fait, je crois que c'est euh, euh, 1067, le, le, le, le potager du paresseux qui euh, qui en a parlé. En fait, j'ai trouvé euh, la variété euh, dont il parlait sur internet. Donc euh, voilà, je, je voudrais voir ce que ça donne. C'est vraiment euh, une découverte totale. Et euh, bon, j'ai euh, en plus de ça quelques graines là que, euh, qui m'ont été données. Que je, vais, euh, je vais aussi euh, euh, semer et euh, bah, je vais refaire en fait les soucis des œillets d'Inde. Pareil que j'ai fait euh, la dernière fois et qui n'ont pas fonctionné. Donc il n'y en a qu'une partie qui a fonctionné. Donc je vais, euh, faire, en fait, je vais essayer de finir en fait euh, tout le sachet d'œillets d'Inde. Donc euh, après je récupérerai mes graines, ça sera pas un problème. Euh, plus les soucis qui n'ont pas fonctionné du tout non plus. Donc euh, voilà, je vais essayer ça. En plus, je vais essayer donc de semer des graines de tournesol. En fait au départ c'est des graines à, à consommer en fait. Ils sont déjà décortiqués. Donc euh, je, comme c'est du bio en fait c'est de la baie, euh, je vais tester en fait il euh, n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc euh, je, vais, je vais planter ça dans, euh, bah, dans, dans le terreau, on va voir. Hein. C'est comme les pommes de terre bio, en fait euh, quand vous n'avez pas de semences, enfin de, pas de semences mais de, euh, de, de, de pommes de terre, de bulles de pommes de terre. Euh, vous pouvez très bien aller dans un magasin bio et puis planter vos pommes de terre. il n'y a, a aucune raison à ce que ça ne fonctionne pas. Donc je vais tester, je vais tester sur cela, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, on verra bien. Et donc j'ai acheté des, des cacahuètes, en fait j'ai déjà fait des cacahuètes l'année dernière, il y a deux ans. Ça a très bien fonctionné, je les ai achetées je crois sur la bonne graine il me semble. Donc c'était beaucoup plus cher parce que euh, bon c'était du bio je crois, euh, je les ai achetés dans les 5 à 6 euros, je ne sais plus, euh, les 30 ou il y a vraiment une quantité très limitée. Et donc euh, cette année en fait je me suis rendu euh, dans le magasin Action qui m'a été recommandé euh, par, euh, par un, un abonné en fait, le potager de Gaia 59 qui m'avait euh, au départ conseiller de demande dans ce magasin pour acheter des mini en fait qui sont beaucoup moins chers là-bas donc j'en ai acheté deux et je m'aperçois que c'est rigoureusement les mêmes que les miennes donc j'y croyais pas hein, parce que vraiment à ce prix là c'est incroyable quoi moi je les ai payés on va dire pour les moins chers à 10 euros et en principe c'est 15 euros chez gamme vert donc là les mêmes euh, les mêmes mini serres coûtent euh, 3 euros 2,99 euros exactement donc voilà ouais, j'ai mon j'ai mon ticket, euh, voilà, j'ai les cacahuètes, j'ai euh, donc euh, voilà les, les ici euh, les bacs de culture deux fois 2 fois 2,99€, euh, J'ai acheté les cacahuètes 1,29€, les, les 275 grammes, donc c'est vraiment pas cher. Donc euh, comme eux, ils vendent ça pour les oiseaux au départ, euh, donc euh, je vois pas pourquoi on ne sera pas capable de. De les, enfin de, les, de les planter et de, et de les récolter, de les consommer nous-mêmes. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc je vais tester ça aussi, en plus de, des cacahuètes que moi, euh, j'ai récolté l'année dernière. En plus de ça, j'ai acheté euh, bah un hôtel à insectes, en fait, qui était vraiment pas cher. Donc il est vraiment très grand, hein, je ne sais pas, il doit faire au moins euh, 60 cm, là, au, au point le plus haut, je dirais, facile. 7 euros, euh, je sais plus, c'était 7 euros et quelques, 7,95 euros. Donc euh, voilà, plus impôts, à euh, 59 centimes, donc euh, vraiment, euh, je connaissais pas, enfin, le, le magasin a ouvert il n'y a pas très longtemps, euh, euh, pas loin de, de chez moi, On, il doit être à 15 km je crois, euh, et donc je ne m'étais jamais rendu dans ce magasin, et donc en fait, euh, bah, je pensais faire un hôtel à insectes au départ, bon euh, après j'ai énormément de choses à faire, donc euh, voilà, plutôt que de, de me lancer là-dedans, je me suis dit qu'à ce prix là franchement je prenais pas de risque euh, voilà pour euh, même pas 8 euros en fait on a un grand hôtel à insectes donc euh, vraiment euh, moi je vous le conseille euh, si, si vous avez envie de, de mettre un, un hôtel à insectes chez vous et puis bah, si vous voulez des ministères donc euh, voilà je remercie vraiment euh, le potager de Gaïa 59 donc euh, qui vraiment euh, je, je vous invite à vous rendre sur euh, sa chaîne euh. Il m'a donné cette info et euh, bah, j'en je, fais partager euh, à tout le monde, enfin à tous ceux qui sont abonnés euh, et, et les autres qui verront cette vidéo. Donc euh, franchement, je vous les conseille euh, à ce prix-là. Franchement, ça vaut pas le coup de s'embêter. Euh, euh, au départ, je pensais utiliser mes boîtes de chez IKEA euh, qui reviennent au même prix en fait. Euh, et là, on a vraiment euh, des bacs de germination euh, qui sont vraiment euh, adaptés parfaitement. Euh, voilà, et à un prix vraiment euh, défiant toute concurrence. C'est vraiment euh, impressionnant. Donc euh, voilà, bon, je vais commencer à faire déjà tout ça, ensuite, euh, je devrais aussi m'occuper de, des cucurbitacées, euh, en fait, euh, contrairement aux tomates, euh, je me suis aperçu qu'il ne fallait pas les commencer trop tôt, les cucurbitacées, donc euh, que ce soit les, euh, tout ce qui est euh, concombre, euh, melon, euh, pastèques, euh, euh, les, les courges et tout ça. Euh, en fait, euh, j'ai déjà fait ça l'année dernière, en fait, euh, ils étaient en fleurs euh, fin mars, je crois. Je ne sais plus, enfin euh, bon, comme j'avais pas de serre, je ne pouvais pas les, les mettre dehors. Et donc, euh, bon, je les ai mis sous cloche, mais bon, ils ont, euh, ils ont été grillés par le froid. Donc, bon, du coup, euh, je, je procède plus du tout comme ça. J'attends vraiment le mois de mars pour, euh, pour, les, euh, pour les, ce, ce type de légumes. Je ne m'embête pas. Euh, voilà. Autant les tomates, j'essaye vraiment de gagner du temps. Pas sur, pas sur ces légumes-là. Donc, euh, franchement, je ne je, je prends plus le, le risque. Donc je m'occupe de ça, et euh, voilà, je vous reprends euh, après, une fois que c'est fini. A tout de suite. Pour euh, toujours euh, ma troisième salve de semis de tomates. Euh, donc j'ai déjà euh, fait en fait euh, ces semis de tomates euh, il y a à peu près 4 jours. En fait j'étais malade, donc j'ai dû euh, arrêter euh, tout ce que je faisais j'ai attrapé un coup de froid quand j'étais dehors là, en train de faire mon de déchiqueter mes, mon BRF donc euh, donc là je reprends seulement euh, ma vidéo et donc euh, je voulais vous montrer ce que j'ai fait euh, en termes de semis et donc euh, sur le, le, le premier bac j'ai semé de la salade donc j'ai refait de la pia euh, de la Salade Red Bull, alors je crois que c'est de la feuille de chêne rouge il me semble. Ensuite, donc voilà, à nouveau de la pia et donc de la, la, la laitue jaune d'or. Alors, je ne sais plus si ça faisait partie des trois qui n'ont pas réussi, qui ont filé, euh, donc bon, c'est pas grave, de toute façon, j'en refais. Euh, en plus, donc, euh, j'ai refait donc, des tomates qui n'avaient pas fonctionné. Euh, plus euh, des choux euh, qui n'avaient pas fonctionné non plus avec une petite partie qui avait fonctionné euh, le céleri euh, idem et donc euh, là je m'apprête à, à, à mettre en pot euh, les cacahuètes que j'ai acheté euh, chez Action donc comme je ne suis pas sûr que ces cacahuètes euh, sont cuites ou pas alors, je vais quand même Lancer euh, 11 petits pots de, de semis. Je pense qu'ils qu ne sont pas cuits. Elles ne sont pas cuites, donc euh, ça ne devrait pas poser de problème, mais au cas où. Euh, sinon, je passerai uniquement sur mes euh, cacahuètes à moi qui, elles, étaient bio. Euh, euh, donc, j'ai payé un peu plus cher, bien sûr. Et que en fait qui résulte de la récupération de celles que j'ai déjà faites l'année dernière et l'année précédente. Donc, c'est la, la troisième année que je récupère ces, ces cacahuètes et que je reproduis à chaque fois mes propres cacahuètes. Donc je les ferai dans un second temps. Pour l'instant, je me concentre sur celles que j'ai achetées qui sont destinées à la consommation des oiseaux. Donc, euh, donc je voulais vous montrer, en fait, je les ai décortiquées. Alors je ne sais pas si quelqu'un a l'information concernant le sens dans lequel il faut positionner les cacahuètes. Alors, moi, ça m'est déjà arrivé que je mette les graines dans le pot et qu'en fait elle pousse à l'envers c'est à dire que le, euh, les, les feuilles poussent vers le fond du bac vers le fond du pot euh, donc en fait quand je me suis aperçu de ça euh, bah, j'ai vu bien sûr les racines qui sortaient vers le haut euh, donc je l'ai retournais à l'envers et c'est reparti donc c'est au cas où ça vous arrive euh, vous inquiétez pas pour ça euh, vous les retournez vous l'enlevez et vous la remettez dans le bon sens et ça repart donc là en fait euh, je vais essayer d'éviter ça en la mettant à plat euh, pour être sûr que je ne prends pas de risque en fait donc ça devrait pousser euh, par là ou par là mais ça devrait théoriquement trouver l'endroit le... Trou le... où euh, ça doit sortir donc euh, voilà donc je vais faire ça et puis je vous reprends après terminé euh, de planter mes cacahuètes donc euh, voilà j'arroserai vais... tout ça après je voulais vous montrer en fait les semis euh, des dernières tomates que j'ai des graines de tomates que j'ai acheté chez Coco Et euh, vous montrer en fait qu'elles étaient déjà euh, sorties en fait depuis hier j'ai vu. Donc je les ai, ai semé euh, le 1er mars. Hein, euh, donc là on voit pas super. Voilà. Donc le 1er mars et une fois n'est pas coutume, euh, j'ai décidé de mettre deux graines par pot euh, parce que euh, voilà pour essayer de gagner du temps. C'est pas quelque chose que j'aime bien faire en général euh, euh, de, de, de mettre deux graines et d'en sélectionner une seule parce que j'arrive à une période où j'ai plus beaucoup de, de pots en fait dispo. Donc euh, je, je me suis dit que j'allais multiplier mes chances et d'en mettre deux par pot par petit pot. Donc euh, voilà, on voit que ben, ça c'est sorti euh, un peu partout. Hein, euh, voilà, on a l'impression que là ça sort aussi. Donc j'ai l'impression qu'il y a une, ben, 100% euh, des graines qui vont sortir. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, c'était pour vous montrer que elles sont sorties assez rapidement celles-là. Donc euh, semer le 1. Euh, sorti le 5 euh, donc ouais ça fait 4 jours on va dire hein, pour, euh, pour sortir, donc ouais c'est assez euh, assez encourageant et donc euh, je vais les arroser un petit peu parce que là elles se sont desséchées et en même temps j'en profiterai pour arroser tout ça donc euh, voilà, j'ai encore quelques semis à faire, donc euh, je vais euh, compléter mes œillets d'un donc je vais en refaire euh, 11 euh, je vais en, en faire un bac en fait, puisque je peux mettre que 11 petits pots dedans on les inventant et euh, je vais refaire encore cinq euh, soucis donc euh, voilà donc je, je fais ça et je reprends sur mes semis donc je récapitule donc ici vous voyez euh, les derniers semis de tomates que j'ai fait ah, donc euh, ce sont des, ce, des graines de cocopéli ici donc on a les quelques graines de tomates que je voulais refaire qui n'ont pas bien fonctionné avec, il euh, y a des choux, euh, quelques choux, il euh, y a aussi des, euh, alors c'est ici, voilà, du céleri, donc euh, tomates, choux, céleri, à côté, donc, euh, donc je pensais avoir plus de graines de soucis euh, que ça, euh, mais en réalité il ne m'en restait que deux qui étaient viables, donc euh, par bac, j'ai 14 emplacements, 14 pots, euh, donc au final, j'ai refait des œillets d'Inde, et donc j'en ai fait euh, 26, puisqu'il me reste deux emplacements pour, euh, pour des, des soucis, donc, euh, donc voilà, plus euh, les 14 euh, œillets d'Inde qui ont déjà fonctionné, qui, euh, que je vous montrerai après, euh, donc euh, voilà, donc euh, faites le compte, donc euh, 26 plus... 14, ça fait euh, 40 si je me trompe pas. Donc, euh, donc 40 œillets d'Inde en admettant que tout fonctionne. Donc au pire, s'il y en a qui fonctionnent pas, il me reste des graines donc je les referai. Voilà. Donc ici on a donc, alors c'est pas ici. Voilà, on a les cacahuètes, donc les cacahuètes de chez Action. Donc euh, voilà, donc j'ai 14 cacahuètes. On va voir si elles lèvent. Si euh, elles n'ont pas été cuites, euh, comme je le, on pourrait le craindre, je ne pense pas, mais on, on, on va voir. Et à côté de ça, donc euh, bah, les salades, euh, les salades, euh, voilà. Donc, donc ça, ça doit être des feuilles de chêne rouge. Donc lapia à nouveau que je refais, qui avait pas bien fonctionné la, la première fois. Donc, euh, laitue euh, jaune côte d'or. Voilà, donc euh, je vais continuer à, à faire des semis. Donc, euh, je ferai un deuxième épisode euh, dans lequel je ferai mes semis de cucurbitacées, euh, mes semis de graines de tournesol aussi. Donc, euh, bon, je ne me rappelle plus trop ce que j'ai sur Mars euh, dans, me, dans, dans mon, mon enveloppe là, mais euh, je dois avoir euh, essentiellement euh, euh, des cucurbitacées, donc euh, les courges. Euh, les concombres, les melons, euh, voilà tout ce genre de choses. Donc je vais voir si j'attends un petit peu parce qu'en plus je vais être à court de bac. Donc euh, s'il me reste un bac, j'en ferai quelques-uns. Sinon, j'attendrai que cela se libère et je referai une nouvelle vague euh, ensuite. Donc euh, je pense que je peux démarrer encore à mi-mars euh, facilement euh, sans que ça pose problème. Voilà. Donc, euh, bah écoutez, euh, si vous avez aimé cette vidéo, euh, mettez un pouce en l'air si vous en avez envie, et éventuellement, euh, partagez la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous vous tiendrez au courant de, de la sortie de, de mes dernières vidéos. Voilà, donc euh, je vous dis à bientôt pour euh, une nouvelle vidéo.